Salut tout le monde, j'ouvre une série de 15 vidéos pour vous donner des idées de cadeaux à faire vous-même. Donc il y aura bien sûr de la couture mais vous retrouverez aussi du bricolage et de la cuisine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Tout de suite on commence avec une peluche poulpe réversible qui plaira aux petits comme aux grands. Je vous mets en barre d'infos le patron que j'ai suivi. Moi je l'ai imprimé en A3 pour avoir un gros poulpe. Pour le matériel il vous faudra donc le patron imprimé. Deux tissus de couleurs différentes, si vous débutez je vous conseille de ne pas faire comme moi et de choisir des tissus non extensibles. Il vous faudra aussi du rembourrage, donc soit vous l'achetez tel quel, soit vous pouvez aussi prendre des petites chutes de tissu. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'intérieur d'un vieux coussin. Il vous faudra aussi de la peinture ou des feutres pour tissu, Et bien sûr du matériel de couture de base, c'est plus rapide à la machine à coudre, mais je vous mettrai en barre d'infos des tutos pour coudre à la main si vous êtes motivé. On va commencer par découper toutes les pièces du patron une fois dans chacun des tissus. Ensuite, on va dessiner les yeux et la bouche sur les deux faces, donc sur une pétale rouge et sur une pétale bleue. On va ensuite assembler et coudre les pétales entre elles pour former le corps, donc les bleus ensemble et les rouges ensemble. On coud toujours endroit du tissu contre endroit. Sur la bleue, je laisse une partie non cousue pour pouvoir retourner la peluche. Ensuite, j'assemble le corps avec les tentacules, toujours endroit contre endroit, et partie rouge avec partie rouge, et partie bleue avec partie bleue. La prochaine étape, ça va être d'assembler la partie rouge et la partie bleue entre elles par les tentacules. Donc on imbrique les deux parties, toujours endroit contre endroit, et on coud euh, le tour des tentacules. C'est la partie un peu délicate parce que les courbes des tentacules sont assez serrées. Les miennes sont parfois un peu carrées mais ça n'enlève rien à la beauté du résultat final. Ensuite on va couper le surplus de tissu autour des coutures pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Et on va aussi cranter les creux des tentacules pour avoir une belle courbe en retournant. Donc on met des petits coups de ciseaux perpendiculaires à la couture et on s'arrête à 3 mm de la couture surtout en évitant de la couper. Ensuite, on va retourner la peluche par le trou qu'on avait laissé dans la tête bleue. Et puis, on va prendre quelques minutes pour admirer son travail. Une fois que c'est fait, on va faire un point à la main pour fixer les sommets du crâne des deux parties ensemble. Et il est temps maintenant de rembourrer notre petit poulpe. Et on finit en refermant à la main la tête bleue par un point invisible. Avec le recul, j'aurais dû faire un point zigzag sur mon tissu rouge parce qu'il s'effiloche beaucoup et j'ai dû raccommoder la peluche de mon neveu au bout de quelques mois. Et maintenant que vous avez terminé, dites-moi en commentaire si finalement vous avez réussi à l'offrir ou si vous l'avez gardé pour vous tellement il était beau. Et moi je vous retrouve demain pour un nouveau tuto cadeau.